Bonjour, je m'appelle Greg Pog, je suis le directeur par intérim et chercheur en chef auprès du centre ic Carré de l'Université du Texas à Austin. Merci de nous rejoindre. J'aurai le plaisir d'animer cette émission GIST Tech Connect sur l'innovation globale grâce à la science et la technologie, c'est-à-dire GIST Tech Connect, et nous allons nous concentrer sur le soutien que peuvent apporter les universités à l'entrepreneuriat. Vous pourrez participer à la discussion en nous envoyant vos questions et commentaires dans la fenêtre de chat à côté du lecteur vidéo ou sur Twitter avec le hashtag GIST Tech Et si vous nous regardez en groupe, n'oubliez pas de nous envoyer vos questions et une photo prise en live de votre groupe pour que nous puissions les afficher durant l'émission. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre groupe d'experts. Je suis en compagnie de Christina Pellican, directrice des programmes de commercialisation auprès du Centre Horn pour l'entrepreneuriat de l'Université du Delaware. Christina, dites bonjour. Bonjour, je suis Christina. Je suis au Delaware. Très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Formidable. Je suis également rejoint par Wiley Larson, cofondateur et directeur de l'exploitation chez sac à douce une start up spécialisée dans la technologie du suivi technologie du suivi yeux regard co yeux diagnostic fins de diagnostic de et de démence. Il était démence tout était directeur tout récemment directeur développement des programmes de développement des de Arizona State. Euh, oui, bonjour tout le monde. Donc Wiley, tout récemment, vous avez quitté votre poste à l'Université d'Arizona State. Vous avez une expérience en matière de start-up et de commercialisation au niveau universitaire. Oui, merci, très heureux d'être parmi vous. Merci à tous les deux d'être avec moi aujourd'hui. En attendant les questions de nos spectateurs, je voudrais entamer la discussion en vous demandant de nous parler de vos propres expériences en matière d'entrepreneuriat dans un cadre universitaire et de nous dire s'il y a un programme en particulier sur lequel vous avez travaillé qui s'est avéré performant. Wiley, commençons par vous. Eh bien, merci. Comme vous l'avez dit, je viens tout juste de passer cinq années et demie à l'Université Arizona State dans le cadre de leur programme de start-up. J'ai également participé à des programmes de commercialisation pour les professeurs à l'université. Notamment, là-bas, je donnais du soutien à nos étudiants entrepreneurs ainsi que nos professeurs entrepreneurs. À Arizona State, notre énoncé de mission voit que nous avons une mission en huit parties et deux de ces missions sont liées directement à l'entrepreneuriat. Il y a trois, donner de la valeur à l'entrepreneuriat. Numéro quatre, euh, faire de la recherche utile et inspirée. Donc nous essayons d'incorporer la recherche et l'entrepreneuriat dans le cadre de toute notre activité pédagogique et ça, c'est ce que font les professeurs, les étudiants et qui participent à ce programme. Donc, pendant cette période de cinq ans et demi, j'ai eu la possibilité et la joie de travailler avec plus de 70 entreprises Startup basée à l'université d'Arizona State. Comme vous l'avez dit, je viens de quitter cette université afin de lancer ma propre startup, laquelle utilise la technologie de suivi du regard des yeux afin d'aider les médecins à faire des diagnostics de commotion cérébrale. Je pourrais vous en parler davantage plus tard. Merci beaucoup, Wiley, Christina. Quelles sont vos expériences et dites-moi ce qui se passe au Delaware. Oui, tout à fait. Et donc à l'Université du Delaware, nous avons tout un ensemble de programmes. Le Centre ON, là où je travaille, c'est une ressource centrale pour toutes les personnalités de l'université, tous ceux qui s'intéressent à se lancer et décider si on va fonder une entreprise. Également, il y a des des financements qui sont disponibles auprès des équipes et aux véritables entrepreneurs pour vous permettre de sortir de l'écosystème universitaire pour lancer l'entreprise. Pour ma part, je dirige des programmes qui offrent du financement, de la formation, du mentorat, et nous travaillons effectivement avec les entrepreneurs de la communauté. Nous ne sommes pas situés qu'à l'université, non, nous offrons également des programmes pour la communauté dans son ensemble, et nous avons également travaillé à Newark, donc j'aime le fait que nous ne soyons pas uniquement à l'université, mais également de la communauté autour. Euh, avoisinante. Donc on peut, ceux qui étudient à l'université peuvent trouver un moyen de s'engager avec les universités locales et lancer des programmes qui peuvent être offerts ou qui devraient être offerts. J'ai tout un ensemble d'expériences. J'ai euh, écrit des chèques, euh, donné de l'argent, j'ai... Décide, donner des avis euh, et dire que telle ou telle idée n'était pas une bonne euh, idée pour les clients. Donc je serais prête à parler de toutes mes expériences. Merci, Christina. Donc, euh, mon propre parcours. Moi, je suis biochimiste. J'ai travaillé avec des start-up pour créer des médicaments. Le dernier médicament sur lequel j'ai travaillé visait à produire une immunothérapie pour Zima, qui était pour traiter l'Ebola en Afrique. J'ai également l'honneur de travailler à l'Université du Texas à Austin depuis six ans. Et là, notre énoncé de mission se résume en une seule phrase. Ce qui commence ici peut changer le monde. Et l'Institut carré parle d'innovation, créativité et capital. Nous avons lancé ceci il y a quatre ans en tant que fonction de coagulation de l'université, de, de la communauté et des entreprises. Ça ressemble bien sûr hein, au triple LX, bien sûr, ça, ça remonte à 20 ans auparavant. Et en fait, c'est ce qui a donné lieu au fait que Changement était une petite ville paisible et, et désormais un des centres mondiaux de l'innovation. Donc ic carré, nous travaillons avec les étudiants, nous travaillons beaucoup plus de 200 étudiants dans le monde entier avec divers programmes. Cette année, nous faisons du travail de recherche, nous faisons des études sur l'entrepreneuriat et comme l'a dit Christina, nous sommes également liés avec la communauté. Il y a l'incubateur d'Austin de technologie qui a... Qui un impact d'environ 3 milliards de dollars sur la communauté au cours des 25 dernières années. Nos entreprises ont mobilisé près d'un milliard de dollars au cours des sept dernières années. Nous travaillons également avec les entrepreneurs euh, ordinaires, les restaurants, et nous leur donnons de la technologie pour les... Trouver, aider à trouver des possibilités de croissance. Nous travaillons également avec euh, d'autres universités dans le sud-ouest des États-Unis car nous sommes le centre donc de ce réseau d'universités du sud-ouest. Voilà euh, ce sont les parcours de nos panélistes j'espère que cela vous permettra de voir des différences et peut-être cela stimulera-t-il vos questions à présent nous allons participer un petit peu des questions que vous nous avez posées et je vais ouvrir le débat aux panélistes et ensuite nous allons essayer donc euh, d'analyser ces divers sujets donc la première question nous vient du burkina faso la question est la suivante qu'est ce qu'une université peut faire pour donner des leviers du pouvoir à des dans le cadre du développement, surtout dans le domaine agricole. Oui, euh, Lee, je vais probablement poser cette question à vous, car vous, je sais qu'à Arizona State, vous avez un programme de leadership dans ce secteur spécifique de l'économie. De oui, merci. Effectivement, un des éléments du programme d'entrepreneuriat de Arizona State que nous avons mis en œuvre, c'est un programme notre mascotte, c'est le diable, le, un diablotin donc, du soleil. Nous sommes dans la vallée du soleil. Donc nous avons lancé un programme donc des diablotins et justement, un de nos buts, c'est d'être inclusif et de fournir une opportunité à tout un chacun de participer. Donc même si nous avons financé des programmes pour des étudiants entrepreneurs, mais nous offrons également un programme de mentorat et là, tout étudiant ou tout prof qui s'identifie et déclare vouloir créer une start-up, eh bien, nous leur offrons un programme de mentorat pour les aider à démarrer, pour se préparer à la prochaine phase de recherche de fonds. Donc durant l'année scolaire, nous avons 330 professeurs et étudiants qui ont des start-up dans le cadre de ce programme. Et spécifiquement, s'agissant de l'entrepreneuriat dans l'agriculture, eh bien, nous sommes en quelque sorte un campus déconnecté parce que nous avons un campus de base où nous faisons la plupart de nos recherches, mais nous avons faisons la recherche agricole dans un autre campus un peu plus loin dans la banlieue de la ville, à l'instar probablement d'autres universités donc, pour aider ces entrepreneurs, eh bien, non seulement nous cherchons des mentors qui sont euh, situés à proximité dans la ville, mais également dans tout le pays. Et nous faisons également en sorte que chaque fois que nous offrons un quelconque programme, nous le faisons également par le biais de Skype ou par le biais de Google Hangouts. Et on ne se concentre pas que sur le campus, mais sur tous les campus. Voilà quelques moyens qui nous permettent effectivement d'aider divers types d'entrepreneurs. Merci beaucoup Wiley. Je voudrais ajouter la chose suivante. Nous, nous avons un incubateur dans l'Uttar Pradesh et ça, c'est une zone, un état très agricole en Inde. Et là-bas, ce que nous avons fait avec cet incubateur qui s'appelle Accélérateur d'Uttar Pradesh, nous avons créé cet élément central. Et là, les spécialistes, les praticiens de l'agriculteur peuvent se concerter avec les entreprises et les étudiants des universités locales peuvent parler d'applications donc concrètes. Et grâce à cela, diverses entre entreprises ont essayer des solutions innovatrices dans des exploitations et parfois les étudiants sont activement impliqués. Et cela a permis aux agriculteurs de voir comment leurs pratiques peuvent être innovatrices davantage, outre simplement le fait que ce que l'on perçoit comme étant un, un nouvel outil technologique. Cela leur a ouvert les yeux. Ils sont beaucoup plus impliqués dans ces types d'innovations. Une autre question nous a été posée... et celle-ci, je voudrais la poser à Christina. Parce que d'un point de vue d'un entrepreneur dans ses phases initiales, quelles sont les ressources que peuvent offrir les universités aux professeurs pour protéger leurs inventions et pour faire des affaires avec le secteur privé? Oui, effectivement. Je vais vous donner une idée des organisations qui peuvent être trouvées dans une université. Car très souvent, les grandes universités établies ont non seulement un centre pour l'entrepreneur, comme c'est mon cas dans mon université, mais ils ont également des centres de transfert des technologies ou des offices de commercialisation des technologies. Il y a donc ces TTO ou TCO dans ces pays, mais... Ça c'est le service qui se charge spécifiquement de la propriété intellectuelle. Si vous êtes dans une université en tant que prof ou en tant qu'employé, très souvent, dans la plupart des universités, c'est en fait l'université qui est la propriétaire de votre propriété intellectuelle lorsqu'il vous paye. Donc si vous êtes en premier cycle, les règles sont différentes. Aux États-Unis, il y a diverses lois, mais les étudiants de premier cycle, d'habitude, sont propriétaires donc de leurs inventions. Donc pour répondre spécifiquement à comment les universités peuvent-elles aider, eh bien, il faut parler à votre office de commerce et d'éthologie ou les personnes en charge de cette question sur le campus. Si cette personne n'existe pas, parfois, il y a d'autres euh, euh, responsables, les responsables de l'université. Ces personnes-là constituent des ressources. Euh, quant à savoir la personne à laquelle il faut parler pour protéger sa propriété intellectuelle. Il ne faut pas oublier qu'en dehors de l'université, il y a aussi beaucoup d'autres disponibles qui pourraient être liés à l'université. Par exemple, au Delaware, nous avons beaucoup de, de cabinet d'avocats avec lesquels nous travaillons. Et nous avons, par exemple, un programme de juristes et chaque semaine, il y a un avocat qui nous consulte et il discute avec les entrepreneurs qui, pour répondre à leurs questions portant sur la propriété intellectuelle euh, les accords, euh, les prises de participants, tout un ensemble de questions qui pourraient relever de l'aspect juridique. Ça, c'est quelque chose que nous offrons. Il y a d'autres universités qui font le même travail. C'est une ressource qui vous est offerte gratuitement et ça, c'est quelque chose qui il faut garder à l'appri dans le cadre de vos discussions. Où est-ce que je peux apprendre, quels sont mes droits et responsabilités. Mais aussi, euh, très souvent, selon votre accord, l'université détient votre propriété. Donc, c'est eux qui offrent les fonds en amont euh, pour le brevet. Et ça, c'est un brevet provisoire qui a une durée de 12 mois. Et ensuite, si vous voulez Passer à l'étape suivante du brevet, il faut discuter de la valeur que vous offrez et quant à savoir si oui ou non, si euh, l'université est prête à consacrer du temps et de l'argent par rapport à cet élément de propriété. intellectuelle. Il y a tout un ensemble disponible au sein de l'université euh, en fonction de la structure dans laquelle vous travaillez. Merci, Christina. Wiley, parlez-nous un petit peu, comment se fait-il, pourquoi est-il particulièrement important de protéger l'innovation lorsque vous faites des affaires avec le secteur privé Oui, tout à fait, Greg. Protéger votre invention, c'est quelque chose à laquelle la plupart des entrepreneurs aux États-Unis pensent et, et qui les inquiètent, qui les préoccupent. Et pour rebondir sur la réponse de Christina, ici en Arizona, Outre le programme d'entrepreneuriat pour les étudiants qui offre du financement, nous avons aussi un fonds limité qui paire, aide les étudiants à, à payer pour leur protection intellectuelle et pour déposer leur brevet. Donc chaque fois que vous déposez un brevet, ça peut devenir assez coûteux. Comme l'a dit Christina, le fait d'avoir ces avocats, ces juristes qui sont prêts à s'impliquer en dehors des heures du bureau est un, un atout formidable pour la communauté et vous constaterez que la plupart d'entre eux sont tout à fait désireux et heureux de le faire gratuitement parce que cela leur donne une chance non seulement d'offrir quelque chose à l'université, mais peut-être pourrait-il s'agir d'un client potentiel à l'avenir pour eux aussi. Donc il est très utile d'avoir ces euh, juristes spécialistes des brevets dans le cadre de vos programmes. Mais on parle aussi beaucoup de la mise en œuvre, de l'exécution durant nos programmes. Bon, le CEP, le fait d'avoir une bonne idée, ne veut pas dire que cela euh, donnera lieu à un brevet qui va garantir votre réussite. Non, il faut également avoir une bonne équipe, un bon plan et il faut protéger cette innovation aussi. Nous parlons également beaucoup du fait qu'il faut non seulement se concentrer sur les brevets dans le cadre de votre stratégie de propriété intellectuelle, clairement ça c'est l'élément le plus coûteux de protection de l'entreprise et de votre euh, modèle commercial, mais il faut également utiliser les droits d'auteur, les marques déposées et les secrets commerciaux. Les secrets commerciaux, comme la plupart des gens l'oublient. En fait, les secrets commerciaux, ça, c'est quelque chose que vous pouvez conserver au sein du groupe des fondateurs, au sein de l'équipe. Ça, c'est l'élément le moins coûteux et c'est aussi un élément qui n'a aucune date de péremption. Donc, si vous avez une équipe très soudée, si vous avez des accords de non-divulgation au sein de vos équipes fondatrices, eh bien, le fait de protéger ces idées pour les quatre éléments de votre stratégie intellectuelle, les brevets, les marques déposées euh, et les secrets euh, commerciaux, ça, c'est un élément tout à fait fondamental et un très bon moyen de veiller à ce que vos idées ne sont pas copiées et volées, dérobées par une autre entreprise. Merci beaucoup. Oui, il y a une très bonne ressource en ligne. Je ne voudrais pas euh, m'attarder trop sur ce sujet, mais j'étais tout récemment en Irlande. Et là-bas, il y a un très bon programme national qui permet de centraliser les ressources de transfert de technologie. Knowledge truck Island et là ils ont un excellent site internet avec beaucoup de ressources disponibles. Il y a des accords types, des, des meilleures pratiques, des gabarits. Donc si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes employé ou professeur d'université, donc allez voir ce site internet et utilisez autant que possible parce que c'est une ressource, une plateforme ouverte que vous pouvez euh, où, où vous pouvez prendre des choses ou en tout cas vous inspirer parce que ce sont des choses qui sont déjà élaborées. Oui. Je je pense qu'il est très important. Merci, Christina, parce que, parce que très souvent, on se concentre sur des mécanismes de protection de propriété intellectuelle. Et cela, nous le faisons en tant qu'université ou en tant qu'entreprise. Parce que. En fait, on ne vend pas véritablement des idées, on vend des actifs. Vous créez des partenariats avec des actifs et ensuite, il faut définir un actif sous forme de stratégie de protection de la propriété intellectuelle. Et ce qui est très nuisible pour la commercialisation et ses opportunités, c'est quand les innovateurs n'ont pas protégé un actif, ils ont permis à cet actif de tomber dans le domaine public et ensuite les gens peuvent copier ou l'utiliser comme source ouverte. Et cela limite la capacité de cet innovateur à se doter d'une stratégie en matière de commercialisation. Et je crois que cela se résume à une de ces idées. Il faut comprendre où se situe votre marché, il faut comprendre pourquoi il faut protéger au sein de ce marché spécifiquement. Bien, quand on passe de l'idée de la protection de la propriété intellectuelle une des premières questions qui se posent aux premières phases de l'entrepreneuriat est la suivante. Quelles sont les choses que vont chercher l'usurité pour créer un système de financement pour les nouvelles pépinières récemment créées. Donc comment peut-on utiliser ces nouvelles idées d'entrepreneurs qui émanent de l'université, donc les maintenir au sein d'un incubateur et ensuite financer ce processus euh, Christina, est-ce que vous avez réfléchi à cela Oui, effectivement. Donc il y a divers moyens de se lancer pour obtenir du financement, mais il y a aussi diverses stratégies pour la pérennité du financement d'un incubateur. On pourra parler de ces deux choses-là. Donc, pour commencer, pour se lancer, surtout au sein de l'université, bon, il est toujours bon d'avoir un certain financement des fonds. En amont, une aide de l'université et son système central. Donc, ils peuvent fournir le fonds. Pour commencer, aux États-Unis, nous avons beaucoup de bourses, de subventions de l'État de la part de l'autorité de développement, de la part de la Fondation nationale des sciences. Il y a ces structures qui fournissent des subventions, euh, des bourses de lancement euh, dans le cadre d'un incubateur. Un incubateur, c'est quelque chose de tout à fait spécifique. D'habitude, il s'agit d'un programme restreint fermé sur deux ans où vous êtes plus ou moins en train de travailler pour valider votre modèle commercial, valider votre idée pour passer à l'étape suivante. Pendant cette période de deux ans, vous pouvez être entrepreneur au sein d'un incubateur pour obtenir des fonds propres du financement. Pour l'incubateur, ça la dépend du modèle, mais très souvent, c'est comme ça qu'un incubateur peut se pérenniser et stabiliser ses opérations. Et si vous êtes très performant, l'incubateur lui aussi est très performant, donc tout le monde veut que cela réussisse. Il s'agit en quelque sorte d'un exemple d'un modèle d'incubateur qui évolue, mais qui continue de recevoir des financements. Merci, Christina. S'agissant de l'Arizona, je sais que les efforts que vous avez menés ont donné lieu à ces modèles très intéressants en matière de commercialisation dans votre région. Oui, effectivement, merci. Nous, nous avons fait diverses choses ici en Arizona afin effectivement de regarder la commercialisation comme étant un modèle sportif pour donc faire des tirs au but. Donc, il y a toutes sortes de programmes que nous avons lancés pour encourager nos professeurs et étudiants à participer à ces startups basées sur la propriété intellectuelle qui émanent de l'université. Nous avons eu un programme, notamment à, en Arizona. Ça s'appelle un programme Le Fourneau et en l'occurrence, le professeur sélectionne des brevets qui seraient susceptibles de donner lieu à des startups et ensuite on fait de la publicité pour ces brevets comme étant disponibles pour des plans d'entreprise. Donc sur une période de deux ans, on a pu lancer 14 entreprises sur la base de la propriété intellectuelle et en fait l'équipe ne faisait pas partie de l'université. Donc le fait d'avoir une philosophie très ouverte par rapport aux individus et aux start-up et le fait de leur donner donc une marge de manoeuvre pour leur permettre de lancer des entreprises de propriété intellectuelle, cela est une philosophie que nous avons adoptée. Chaque fois que nous avons un professeur ou un étudiant qui souhaite faire un dérivé d'une technologie, on fait un report des paiements, ou un report des accords de licence pendant une personne de, de plusieurs mois pour leur accorder une certaine marge pour démarrer. Nos administrateurs, nos personnels, nos équipes ont, doivent comprendre que la plupart des start-up n'ont pas beaucoup d'argent. En fait, vous avez de meilleures chances de réussite si vous reportez le paiement de ces honoraires pour plus tard, euh, si vous acceptez de créer un système de d'échéance de paiement, car cela vous donnera la possibilité effectivement d'aller sur le terrain, de mobiliser des fonds et ensuite cela augmente vos chances de réussite. Je pense que ces deux domaines, c'est-à-dire le fait d'avoir une philosophie très ouverte, très libérale, pour faire en sorte que les start-up puissent démarrer et ensuite euh, avoir un rapport de paiement de ces honoraires, de ces frais, c'est un moyen de lancer, de faire démarrer donc le nombre de ces start-up euh, dirigés par euh, nos professeurs. Oui, il y a d'autres exemples pour fournir de mon modèle. Par exemple, Nutik Venture à Lima au Pérou est un centre, il s'agit d'un programme formidable et là, ils ont un programme d'accélérateur d'entreprise. Ils ont également une autre entreprise et là, en l'occurrence, ils ont reçu un financement libéré d'un centre d'innovation pour leur aider l'université à être un point central pour la communauté des entrepreneurs. Ils ont exploité ce financement pour voir ce qui était possible avec ce fonds alimenté pour euh, améliorer le gouvernement. Ils ont reçu beaucoup plus d'argent par la suite et là, ils ont travaillé avec l'université. Il s'agit donc d'une subvention de plusieurs millions de dollars à partir de quelques milliers de dollars initialement. Si vous pouvez montrer quelque chose avec votre stratégie, vous pouvez l'exploiter pour obtenir davantage de financement. Il faut également regarder ce site Internet euh, et c'est Utech Venture à Lima au Pérou et ils ont été très efficaces, très performants en matière d'accélération d'entreprises qui émanent de l'université. Formidable. Je suis très heureux qu'ils soient parmi nous aujourd'hui et ils pourront nous communiquer cette information. Je crois qu'il y a une chose dont il faut se rendre compte, c'est que un incubateur, c'est un, c'est un ersatz pour une, une, subvention pour une petite entreprise. C'est la réalité. Peut-être vaut-on gagner de l'argent très rapidement, votre mais même aux États-Unis, la durée moi, est d'environ sept ans. Moi, lorsque j'enseigne aux gens en matière de création d'entreprise, donc quelle est la durée moyenne aux États-Unis si on apprend que c'est cinq ans ou moins, donc euh, il faut être marier votre équipe de start-up plus longtemps qu'avec votre fiancé. C'est-à-dire que les gens qui se sont investis euh, à votre égard, ceux qui ont les fonds prévisionnels, vos familles, vos parents qui vous ont avancé de l'argent ou même les fonds institutionnels doivent attendre des années, voire dix ans au plus pour recouvrer l'argent de l'investissement. Et très souvent, euh, cela ne réussit pas. Bien, je pense qu'il est très important, comme l'a dit Wiley, d'avoir cette stratégie de tir au but. Ça, c'est un concept important au niveau régional et au niveau national. C'est-à-dire, lorsque le centre d'incubateur d'Austin a été créé en 89, George Kosmetsky a dû convaincre la ville d'Austin d'avancer les premiers fonds dans ce centre d'incubateur d'Austin sans euh, sans prouver qu'il y avait des, de création d'emplois. Donc euh, il n'y avait pas d'authentisation économique pour venir à Austin. En fait, les gens viennent après la création d'emplois. Par contre, avec la communauté des start-up, en fait, il y avait un gros risque qu'avait pris le maire pour donner de l'argent à ce centre. Et il est intéressant de se rendre compte après coup, c'est que cet investissement a d'environ 90 millions de dollars en fait chaque année au Texas, du centre Texas, crée environ 250 emplois directs et environ 650 emplois totaux au centre du Texas chaque année. Et ça, ce sont des retours d'environ 60 dollars pour chaque dollar investi par la vie et c'est ce qui se passe au niveau de ces incubateurs. Donc Lorsque l'incubation est efficace, cela donne lieu à cette chaîne formidable de la valeur, mais il faut penser sur la très longue durée. Ces entreprises qui produisent les emplois ont fait l'objet d'une incubation à Austin pendant deux à quatre ans avant même qu'elles deviennent ces grosses créatrices d'emplois. Donc, il faut faire preuve de patience. Il faut comprendre, donc, que cela prend du temps. Et il faut, comme l'a dit également notre uh, Wally, il y a également cette possibilité de créer des accélérateurs qui sont davantage des outils d'investissement des incubateurs, c'est un modèle différent. Le modèle consiste à créer de la valeur auprès d'un investisseur qui par la suite accélère l'entreprise. Et vous trouverez peut-être qu'il y a des groupes comme Textar ou d'autres groupes dans votre région et qui ont clairement des moyens d'améliorer et de renforcer les modèles commerciaux. Mais ils cherchent également ces, ces retours rapides parce que cela constitue tout simplement leur modèle. Bien, pour la plupart d'entre vous qui nous regardez, vous participez à cette discussion Just Tech Connect. Et nous essayons de voir comment les universités peuvent aider l'entrepreneuriat. Nous avons deux experts, Christina Pellicone de l'Université du de Delaware et Wiley Larson, qui récemment travaillait à l'Université de l'État d'Arizona et qui est maintenant a lancé sa propre entreprise. Nous prenons des questions en de nos spectateurs et vous pouvez poser vos questions dans la fenêtre chat en marge de l'image ou sur Twitter au moyen du hashtag GIST Tech Connect. La prochaine question s'adresse à Christina. Parlez-nous de la façon dont les universités peuvent créer un cadre pour commercialiser leurs idées, les innovations qui ont été développées sur le campus. Oui, bien sûr. En réalité, il s'agit d'un processus en cinq étapes qui n'est pas nécessairement linéaire, on ne doit pas nécessairement passer par un 2, 3, 4, 5. Parfois, il y a des itérations où on saute une étape. Mais il y a des ressources disponibles pour chacune des étapes, un programme, une activité ou encore une source de financement ou simplement du réseautage. Nous essayons d'identifier ce qui se passera aux toutes premières étapes, ce qui doit se passer au niveau de chacune des étapes, permettant ainsi à l'entrepreneur d'être en contact avec la communauté, de voir les ressources et, et les absences de ressources. Comment construire une communauté est essentiel pour ne pas travailler seul. Cela requiert du travail, on travaille pendant longues heures. Et nous essayons... Euh, de faire participer toute la communauté et depuis le tout premier moment. Chaque vendredi à l'heure du déjeuner, nous invitons un entrepreneur local qui est une réussite et nous offrons le déjeuner à tous. Au public qui va participer les autres entrepreneurs viennent l'écouter et chaque mercredi, nous avons quelque chose de tout à fait semblable, qui est un atelier, mais qui est plus pratique, où on participe véritablement à la discussion. La communauté participe, on établit des contacts, des réseaux, ce qui sera très utile par la suite. Nous avons également un club d'entrepreneurs euh, sur le campus, qui est dirigé par les étudiants. Ci, qui vise à centraliser la communauté. Chaque mercredi soir, ils se réunissent et pour parler d'un sujet différent chaque semaine, ce qui permet également de faire participer l'ensemble de la communauté. La dernière étape de cette filière sur laquelle je focalise tous mes efforts, car c'est en réalité la commercialisation, nous nous si vous souhaitez construire un prototype, par exemple, et valider votre modèle euh, commercial, nous vous aidons à le faire, à mobiliser une certaine euh, somme qui vous permet alors de commencer à apprendre langue avec les clients, à construire un prototype, trouver quelqu'un euh, qui puisse travailler sur ce modèle en dehors de l'université. Euh, vous, cela vous permet également euh, de participer en ligne. Merci. Pourriez-vous nous dire euh, quelle est l'histoire de Cicados, votre start-up Comment avez-vous créé cette idée Comment êtes-vous parvenu à impliquer des entrepreneurs et à sortir du monde universitaire L'histoire de Cicados a suivi de très près ce dont parlait Christina. je reviendrai dans un instant. À mon avis, il est très important de construire une véritable communauté d'entrepreneurs et de leur donner l'occasion de se réunir. Bien sûr, les diverses composantes sont difficiles à réaliser. Il est parfois difficile euh, d'organiser ces réunions, ces déjeuners, mais ce sont aussi, il faut le voir, comme des opportunités de se réunir où l'on pourra résoudre les problèmes. Euh, car en réalité, la solution vient des contacts avec les autres, tirer les enseignements des expériences d'autrui. Ce sont des opportunités de se réunir, de former une espèce de groupe d'appui pour trouver des solutions aux problèmes. C'est un petit peu la façon dont euh, ma société, mon entreprise Sacales a été créée. Ça faisait partie d'un programme euh, de fondateurs, euh, des membres examinaient les brevets que nous allions déposer et mettre à la disposition de la concurrence. En réalité, j'étais en train d'aider de, de, à télécharger la technologie sur un site internet. Et c'est de cette façon que j'ai découvert cette technologie de suivi du regard. Pour la deuxième fois, en réalité, j'ai pensé que c'était véritablement intéressant. Quelques jours plus tard, euh, je passais par un couloir. Après la fin de ce concours, euh, j'ai rencontré un ami qui euh, se cherchait un programme de mentorat. Je lui ai parlé de cette technologie. Euh, nous parlions euh, bien sûr et, et je lui ai dit « Combien j'étais intéressée par cette nouvelle technologie de suivi visuel ?» Et il m'a dit « Oui, cela m'intéresse aussi. » Et nous avons ensemble examiné de plus près la technologie. Quelques jours plus tard... En réalité, nous n'avions pas euh, des antécédents en ingénierie, les connaissances techniques suffisantes. Et quelques jours plus tard, donc toujours en passant par un couleurs de notre incubateur, j'ai rencontré une personne que je connaissais euh, qui euh, était spécialiste de l'encodage. Je lui ai parlé de cette technologie de suivi visuel. Nous avons décidé de former une équipe, de parler avec l'université et de faire un essai. C'était franchement enthousiasmant car cela euh, nous a permis de recueillir les premières données euh, cet été sur les commotions cérébrales. Et nous avons utilisé ce processus de Lean startup, donc euh, de démarrer euh, léger euh, pour euh, continuer. Euh, lors de notre recherche de clients, nous sommes rendus compte que nous pouvions euh, encoder des données plus rapidement en examinant le phénomène des commotions cérébrales. C'est un petit peu l'histoire du départ de SACARES. Bien, parlons maintenant de ressources euh, gratuites et qui sont euh, facilement mobilisables. Et j'aimerais tout d'abord souligner une chose que l'on voit ici dans ma tasse. En donnant le pouvoir du café, le pouvoir de la bière, pourquoi ne pas les réunir ensemble une des choses dont on a besoin lorsqu'on lance une nouvelle entreprise est d'autres personnes qui ont d'autres expériences qui se réunissent et vous aident à investiguer, à trouver les liens vis-à-vis -vis du marché, à traiter l'information de façon efficace. À l'Université du Texas, nous donnons beaucoup de café gratuit les gens se réunissent sur le campus pour euh, travailler avec des étudiants, des mentors, des entrepreneurs qui ont réussi, euh, les mettre en contact avec euh, les professeurs et découvrir ensemble si l'on pourrait véritablement étayer la commercialisation dans l'optique des experts en entreprise. Christina, quelle est la façon dont vous utilisez des ressources gratuites qui sont peut-être disponibles sur votre campus oui, comme je vous l'ai dit, nous organisons ces déjeuners les mercredis, euh, un déjeuner euh, qui est offert d'ailleurs à titre gracieux par un investisseur. Cela nous permet de parler également avec des partenaires locaux et de découvrir des sources de financement. Donc ces déjeuners sont gratuits, ouverts au public, euh, nous organisons des réunions. Euh, nous avons créé un réseau également d'entrepreneurs. Nous organisons une euh, réunion Happy Hour tous les jeudis également, ce qui permet aux gens de s'y retrouver, de voir comment euh, on peut construire une start-up, une entreprise. Nous avons également des concours qui permettent d'obtenir un financement. Un financement, bien sûr, qui provient de nos ressources. Toute personne de la communauté ou de l'université peut présenter une idée et essayer de la mettre à l'épreuve, en parler. Nous avons utilisé également des dons en nature qui ont été fournis par des entreprises de notre communauté. Nous avons également un concours, le Diamond Challenge. Si vous avez une idée, vous êtes même encore au secondaire ou à l'université, vous pouvez la présenter dans le cadre de ce concours. Et nous offrons euh, jusqu'à 1 000 pour faire démarrer euh, ces idées. 1 000 en prix euh, qui vous permet de mieux étudier votre idée, de la mettre au point, de la présenter à un jury, et et il se peut que vous gagnez un prix euh, qui vous permettra alors de démarrer. Il y a des sponsors également euh, qui ont été réunis par l'université, euh, qui permet, nous avons un programme avec l'université de Bangkok en Thaïlande euh, où l'on a fait des démarrer également un programme de créativité en matière de gestion. Pendant deux jours, cela vous permet, euh, lors de ces réunions, de rencontrer des dizaines de personnes qui proviennent d'horizons très divers. Ce sont euh, des choses qui sont positives et qui vous permettent euh, d'avoir accès à d'autres activités. Je sais qu'en Amérique du Sud, on fait également la même chose, une ouverture aux communautés, une mobilisation de fonds. Et il s'agit simplement de voir un petit peu ce qui existe déjà au niveau des communautés dans lesquelles vous vivez. Une question très intéressante euh, qui nous vient de l'American Corner au Burundi. Les universités souvent sont conçues comme étant... Euh, des endroits où l'on crée, euh, des personnes à la recherche d'un emploi. Mais comment pourrait-on encourager les universités à devenir des créateurs d'emplois? Euh, Wally, vous avez des idées très certainement. Je crois que c'est une question excellente. L'entrepreneuriat fait partie intégrante de nos programmes euh, et de notre déclaration de mission. Nous essayons d'être au service des deux branches, euh, l'emploi, former des personnes qui pourront être employables tout autant que former des créateurs d'emplois. Au cours des dernières années, on parle beaucoup d'un état d'esprit d'entrepreneuriat. Nous avons plusieurs programmes qui aident des gens à démarrer. Ces personnes qui souhaitent créer des entreprises, être leur propre patron, faire quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait auparavant. Plus récemment, nous avons beaucoup pensé également à créer des mentalités ouvertes sur la solution des problèmes, créer des employés qui seront recrutés par le secteur d'entreprise, de manufacture notamment. Des gens qui sauront résoudre les problèmes. Donc, si vous êtes un entrepreneur qui pense, bon, je ne suis pas encore tout à fait prêt pour faire démarrer ma propre entreprise, mais je crois que... Euh, ils auraient intérêt de travailler en contact étroit avec des entreprises afin de résoudre les problèmes. C'est ainsi que nous sommes aussi au service euh, du monde de l'entreprise qui cherche euh, des employés, tout autant qu'à créer des emplois. Comme je vous l'ai déjà dit, nous avons 330 startups avec lesquelles nous avons travaillé au cours des deux dernières années. Nous voulons nous élargir, élargir les, les horizons, être ouverts, créer un programme de mentorat. Certaines startups prennent contact parce qu'elles savent que nous disposons d'un certain financement auquel elles pourront avoir accès. Et pense bien, si j'ai un capital, tout va, tout va marcher. Mais nous... Et leur, euh, nous leur disons que, bien sûr, le financement est important, mais ce qu'il est tout autant, c'est de devenir véritablement compétitif et savoir comment euh, travailler dans le monde de la réalité et non plus seulement au sein de l'université. Ces programmes sont à la disposition de tous ceux qui le souhaitent, qui s'identifient. Et cela permettra à la suite de créer des emplois. Du côté enseignement à l'université, nous avons 83 cours d'entrepreneuriat qui couvrent toutes les disciplines universitaires. Ce sont des programmes que vous pouvez choisir. Chaque département a à son tour un propre cours ou programme. Et tout cela à la longue permettra de créer, et de développer des créateurs d'emplois autant que des chercheurs d'emplois. Autre chose qui nous vient de Monrovia, une question. Comment les innovateurs, les inventeurs peuvent-ils obtenir un appui des universités? Christina, vous travaillez de façon diverse à l'Université du de Delaware. Je sais que vous faites cela. Vous centralisez. Pourriez-vous nous décrire la façon dont vous le faites? S'adresser à un centre d'entrepreneuriat ou un club d'entrepreneurs? Euh, un week-end de contact. Cela vous permet de prendre contact. D'abord, de vous reconnaître. connaître. Vous pouvez même tout simplement envoyer un courriel. Euh, à l'Université de Delaware, nous avons un centre qui euh, envoie toutes les semaines un courriel qui comporte une série d'annonces, d'idées, euh, qui annonce euh, les futures activités et vous pouvez simplement y répondre. Donc, venir nous voir, euh, prendre contact avec les gens qui organisent euh, ces réunions, prendre contact avec votre propre communauté. Mais de toute façon, la meilleure façon de démarrer, c'est de vous présenter d'être là physiquement. Donc, lorsque vous suggérez des sujets, par exemple, qui vous intéressent, l'université peut alors vous mettre en contact avec ceux qui s'occupent de ces domaines. Des choses qu'on suppose parfois qui ne même pas exister. L'université vous pourra ne vous dira pas exactement comment faire les choses, mais pourra lancer votre idée, vous dire où trouver des contacts, euh, des appuis qui vous permettront alors de développer vos idées. Il faut donc être en contact, être impliqué avec la communauté, faire l'inventaire des ressources qui existent. Le ben National Center nous demande, quels sont les conseils que vous pouvez donner pour trouver un mentor? et Je commencerai par Wiley, ce qui se, en vous disant tout d'abord ce qui se passe à Austin, et vous aurez peut-être des commentaires par la suite. Le pouvoir de la réputation, de l'innovation qui vient de votre campus universitaire, Très important. Cela permettra d'attirer de grandes entreprises qui voudront être associées à cette idée. Et cela vous permettra alors d'être en contact avec des esprits novateurs, avec des entrepreneurs expérimentés, mais qui sont intéressés par de nouvelles idées, par l'énergie qu'exude qu l'université. C'est très important. L'administrateur de l'université peut également utiliser ses propres contacts au sein de la communauté, que ce soit avec le gouvernement, de la ville, de la municipalité ou avec des leaders d'entreprise. Une chose importante que fait notre université, c'est de poser des questions, de demander à des entrepreneurs d'Austin de participer. Parfois, les gens ne font rien tout simplement parce qu'on ne leur demande pas de le faire. Parfois aussi, ils souhaitent être rémunérés. L'université leur dit alors, euh, voilà, les attentes que nous avons, nous voulons simplement des bénévoles. Nous vous offrirons un café euh, ou, ou peut-être un repas, mais c'est tout. Nous faisons tout cela dans l'intérêt des étudiants et je crois qu'en général, en général, les entrepreneurs répondent bien. Ils sont très intéressés à participer. Wiley, une des choses que nous avons découvertes, c'est que Lorsqu'il y a une participation de mentors, en général, c'est le résultat d'un article dans la presse ou d'une chose qui est apparue dans le Business Journal de Phoenix euh, qui annonce une idée, qui promeut une, une démarche, qui raconte l'histoire d'un entrepreneur ou d'un innovateur. Donc, une chose qui donne toujours des résultats positifs, c'est de mobiliser l'attention des médias vis-à-vis -vis de votre propre start-up, mais aussi vis-à-vis euh, -vis de vos programmes. Euh, car les gens, alors, euh, en lisant ces articles, découvrent une équipe intéressante, une université qui offre son appui aux start et euh, prennent contact, souhaitent également participer et devenir ces mentors dont nous avons besoin. Donc il faut faire connaître l'histoire de votre entreprise, de vos idées. Je crois en effet que, que c'est une idée importante, promouvoir notre propre expérience, nos propres histoires. On peut aussi utiliser Twitter, et nous avons ici une question du Guatemala. Comment les universités peuvent-elles promouvoir les jeunes entrepreneurs dans les pays en développement, où il y a une tendance euh, euh, ou, ou une tendance qui veut que les entreprises, en réalité, forment des monopoles. Comment travailler avec des entrepreneurs Comment aborder ce problème, Christylin Donc la question est de savoir comment l'université peut appuyer l'entrepreneur plutôt que des entreprises qui existent déjà. Comment les gens des entrepreneurs peuvent-ils progresser dans des systèmes qui favorisent les monopoles Il y a dans toute économie des cycles. Et donc ce que nous avons ici, c'est essayer de déclencher un cycle qui permettra à chacun de créer son propre emploi ou de créer des universités qui produiront des innovateurs. Je viens de New York à l'origine. Et où il y a de grosses entreprises, de grosses universités, aussi énormément de ressources, tandis que le Delaware est un milieu différent. Au Delaware, lorsque j'étais jeune, euh, eh bien, il y avait des, euh, deux ou trois grandes entreprises, Dupont, Dow, euh, des grosses entreprises chimiques. Hein, et il y avait par ailleurs toute la branche agricole. Et même au Delaware... Il existait ces grosses entreprises, ces grosses sociétés euh, qui absorbaient énormément de ressources, qui avaient de l'influence auprès du gouvernement. Et ce que nous avons fait récemment était d'essayer euh, d'attirer l'attention de ces grosses sociétés pour arriver à une, euh, un, un développement croisé, à, euh, positif pour toutes. Mettre en contact des entrepreneurs qui souhaitent créer des emplois, qui euh, pourraient travailler avec ces grosses entreprises, qui ont vu d'ailleurs une valeur pour leur propre société. Bien sûr, les entrepreneurs aiment beaucoup entendre parler euh, d'une nouvelle entreprise. Si vous êtes un jeune entrepreneur qui a un impact économique, euh, que vous ayez créé des emplois, que vous soyez très performant en vente par exemple, tout cela intéressera sans aucun doute ces grandes sociétés, ces grandes entreprises. Si vous pouvez montrer que vous avez eu un impact économique, euh, cela les intéressera et les convaincra. L'université souhaite entendre parler de ses réussites, car elle permet d'étayer leur propres programmes et de donner des exemples de la façon dont peuvent émerger nouveaux entrepreneurs au sein d'une communauté. Je vous remercie. Une autre façon dont les universités peuvent aider, c'est aider à une internationalisation. Cela peut se faire euh, grâce à des collaborations avec d'autres pays, d'autres universités, des relations d'université à université. Lancer des, des idées d'entrepreneuriat, euh, trouver euh, de nouvelles opportunités, cela s'est passé avec la Corée euh, où euh, Tamil gère 80% de l'économie mais n'emploie pas 80% des employés. Il est difficile de créer euh, une entreprise euh, rentable qui ne vendra euh, des produits qu'en Corée. Donc il faut penser à aller au-delà des frontières de la Corée, euh, établir euh, une euh, structure de prix qui pourra travailler alors avec euh, des entreprises coréennes. Les universités, euh, les relations entre universités pourront vous donner une identité dans un autre pays. Une question au Campo de Colombie qui dit, est-ce que les universités peuvent aider les entrepreneurs à euh, trouver un capital de départ Une deuxième question, y a-t-il un suivi qui euh, s'assure que ce capital a été investi comme il le devait Oui, euh, en effet, je crois que les universités ont un rôle à jouer. Aider une équipe à euh, trouver, trouver un capital de départ. C'est un petit peu d'ailleurs ce que j'estime être un de nos rôles principaux. Ma stratégie globale, une des mesures pour moi, une des statistiques que, qui nous intéresse, c'est de voir comment ce capital de départ a aidé l'entreprise à se développer. Honnêtement, il n'y a pas en réalité euh, beaucoup de capital disponible euh, qui soit investi dans des startups. C'est un milieu très compétitif et notre rôle en tant qu'université, c'est d'aider ces startups à. Hein à développer, à mettre au point le meilleur modèle commercial possible afin de les aider à découvrir de technologies euh, de pointe ou de nouveaux segments dans lesquels les technologies pourront fonctionner et faire le suivi avec l'entreprise, même lorsqu'elles seront sorties de l'incubateur et qu'elles seront passées par l'accélérateur continuer d'être en contact, à les suivre, à leur offrir conseils et mentorat pour veiller à ce qu'elles soient sur la bonne voie. J'ai dit au début euh, que j'ai travaillé avec 70 entreprises qui ont été formées au cours des deux dernières années. Je fais de mon mieux pour essayer de maintenir le contact, de les encourager, de les suivre... Euh, je prends contact une fois par trimestre ou une fois tous les six mois. Pour la deuxième partie de la question, quelle est, disons, euh, la supervision qui est nécessaire pour veiller à ce que le financement soit envoyé, employé à bon escient, de façon prudente aussi Eh bien, cela dépend. d'où provient le financement, s'il s'agit d'un programme avec lequel nous sommes étroitement liés euh, par exemple, nous fournissons ou, ou l'université euh, offre et gère un capital de départ, il va de soi que nous avons un droit de regard. Mais dans la plupart des cas, une fois que le financement a été euh, octroyé, il est, c'est fini et vous n'avez plus de contrôle, vous n'avez plus la maîtrise de ce qu'on en fait. Il faut donc veiller à sélectionner les équipes de départ euh, de façon prudente euh, et de la meilleure façon possible. Euh, je remercie encore deux commentaires, euh, deux dernières questions. L'Université Jesús de Nazareth à San Pedro Sula, au Honduras, a demandé quelle est la stratégie disponible pour faire participer des étudiants de premier cycle à l'entrepreneuriat et de façon efficace. Euh, Christine, dites-nous ce qui se passe à l'Université du de Delaware. Nous n'avons pas parlé jusqu'à présent de notre programme euh, d'enseignement. Nous avons bien évidemment des cours facultatifs et des cours obligatoires. Vous pouvez souhaiter participer à un cours facultatif et un étudiant peut s'impliquer dans des programmes universitaires, soit facultatifs, soit obligatoires en matière d'entrepreneuriat. Et nous avons aussi une série d'autres programmes euh, qui euh, sont offerts sous forme d'ateliers de travail souvent et qui sont ouverts aux étudiants de premier cycle. Nous avons une énorme population d'étudiants de premier cycle et nous essayons de gérer euh, leurs besoins de la meilleure façon possible. Formidable un des facteurs fondamentaux, c'est de demander sans doute à l'administration de créer un point central où les étudiants trouveront les informations quant aux mentors, aux groupes d'aide. C'est une fonction centralisatrice qui devrait être gérée par l'administration et qui permet aux uns aux autres de se réunir. L'entrepreneuriat, c'est un sport d'équipe, ne l'oublions pas. Les profils demandent si des universités affiliées au programme d'incubateur qui travaillent avec des entrepreneurs à distance. Eh bien, voilà question qui s'adresse à nos deux intervenants. Une des choses que je pourrais mentionner, c'est qu'à notre université, nous faisons notre mieux pour être en contact. Nous avons des partenariats dans d'autres pays. On en a parlé d'ailleurs déjà. Nous essayons euh, d'avoir de, des contacts par Internet, des contacts virtuels. Euh, nous aimons beaucoup que vous ayez l'occasion de les participer, mais ce n'est pas facile à faire. Nous encourageons les gouvernements locaux à participer. Nous sommes en contact avec notre propre gouvernement local pour qu'ils aident des programmes tels que le nôtre. Je vous remercie. Permettez-moi d'apporter un commentaire par rapport à une des activités que nous avons menées à l'Institut au Texas. Il s'agit d'un programme de conversion de technologie. Il y a 35 pays de six continents qui participent à ce programme et cela a fait transformer nos enseignements en matière d'incubation et comment fait-on des collaborations entre incubateurs. C'est passionnant. On a vu des entrepreneurs pakistanais travaillant avec des incubateurs de Norvège en quête de capital. C'est fascinant de voir ce qui se passe en Malaisie qui travaille avec des entrepreneurs suédois et avec des incubateurs suédois. Je pense que des opportunités de création de réseaux existent. Je crois qu'il faut se connecter à des organisations qui collaborent avec GIST. Je pense que cela est un élément très important. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Je souhaite remercier nos deux panélistes, c'est-à-dire Wiley et Christina, de nous avoir consacré leur temps, de nous parler de vos activités universitaires, de nous avoir fait part de votre éclairage. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je souhaite remercier tout particulièrement ces spectateurs du, du, monde, du monde entier. Je voudrais saluer ces personnes. Merci d'avoir participé à, à ces réunions auprès de l'ambassade des États-Unis à Ottawa, au Niger, l'ambassade des États-Unis en Azerbaïdjan Si j'ai mal prononcé le nom, je vous prie de m'excuser, j'essaye. L'ambassade des États-Unis à Monrovia, au Liberia, l'American Corner, en Tunisie, l'American Space à San Pedro au Honduras, BNC Colombo Americano à Medellín en Colombie, BNC Colombo Americano à Armenia en Colombie aussi, American Corner à Kano au Nigeria, le American Corner à Kigali au Rwanda, American Corner à Kamingi au Burundi, la bibliothèque John F. Kennedy à Manézales, en Colombie, le réseau américain de l'ambassade des États-Unis à Monrovia, en, au Libéria. Nous remercions également diverses organisations pour avoir organisé ces groupes de visionnement, y compris Outek à Lima, dont on a parlé plusieurs fois, IDEA, le groupe IDEA Kampala, en Ouganda, le CETIC à Dakar, au Sénégal, je crois que c'est donc l'acronyme CETI IC, Goldilocks Tech, connu précédemment sous le nom de Newman's Business Accelerator, à Skopje, en Macédoine. Ma, J'ai malheureusement massacré votre nom. Et également le groupe en Azerbaïdjan. Nous sommes très heureux que vous ayez participé à notre émission. J'espère qu'elle s'est avérée utile. N'hésitez pas à prendre contact avec GIST si vous avez d'autres questions. Donc... Euh, Regardez notre prochaine émission le 10 octobre. Continuez de nous envoyer vos questions dans la fenêtre de chat et sur Twitter avec le hashtag GIST Tech Connect car nos experts seront encore parmi nous pendant quelques minutes pour y répondre. Encore une fois, merci. Je, crois, je remercie nos panélistes. Je vous remercie d'avoir invité. Christina et Wally, d'avoir pu participer. Nous sommes honorés d'avoir pu vous rejoindre, vous qui créez de nouvelles entreprises, vous qui utilisez le pouvoir d'entrepreneuriat pour changer le monde. Merci beaucoup et au revoir.